Bienvenue dans ma caravane Les guidances sont les différents types d'aides que l'on peut apporter à une personne pour lui permettre de réussir. Et c'est ce qu'on va voir maintenant utiliser les guidances. Eh ben les guidances servent à éviter que l'enfant, l'adulte, l'élève quoi, soit en situation d'échec. Lors d'une session de travail, il devrait pouvoir obtenir 80% de bonnes réponses, histoire de le garder motivé. Donc utiliser des guidances va lui permettre d'être en situation de réussite et de le garder motivé pour les différents apprentissages. Et n'oublie pas que tu dois renforcer systématiquement pour garder une atmosphère positive de travail. Mais bon, quand on enseigne un nouveau comportement, on veut surtout qu'il puisse l'exercer Exécuter seul, sans aide. C'est pourquoi il faudra penser dès le départ à la façon dont on va estomper les guidances. En gros, tu as trois mots à garder à l'esprit. Guider, renforcer, estomper. Guider, renforcer, estomper. Voici les différents types de guidances que l'on peut utiliser. La guidance physique. Ici, on guide physiquement l'enfant pour le comportement cible. Par exemple, en posant ta main sur la sienne pour accompagner le mouvement. Pour la guidance physique, on va plutôt se placer derrière l'élève. Comme ça, il voit bien ce qu'il fait. Et tu pourras plus facilement estomper par la suite. Par exemple, tu as peut-être chez toi quelqu'un qui, a priori, a de vraies difficultés pour changer le rouleau de papier toilette quand il est vide. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Eh bien, tu te places derrière lui, tu prends sa main et ensemble on saisit le rouleau de papier toilette vide. On le met dans la poubelle et on prend un nouveau rouleau de papier toilette que l'on glisse sur le support. Dans ce type de guidance, on fonctionne un petit peu comme une ombre. Ne parle pas mais on effectue des gestes avec lui. On utilise ce type de guidance plutôt avec deux très jeunes enfants qui acceptent le contact physique, des enfants qui n'ont pas accès à l'imitation motrice ou qui n'ont pas accès à l'attention conjointe c'est-à-dire qu'ils ont du mal à porter leur attention sur la même chose au même moment que la personne à côté d'eux. La guidance verbale. On va utiliser des mots ou des phrases qui vont aider l'élève à s'engager dans le comportement attendu. Mais la guidance verbale, c'est aussi impulser verbalement la réponse. Par exemple, si l'on demande à l'enfant de dire le mot « voiture », on va le guider verbalement. On va lui dire « voix » ou « voit » et on estompe. Alors par contre, attention, parce que la guidance verbale est probablement la plus difficile à estomper. Oui, parce que si l'enfant est dépendant de cette guidance, au final, il aura moins de spontanéité. Car il risque d'attendre la guidance pour émettre le comportement. Et encore une fois, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il soit autonome. Pas qu'il soit dépendant de notre guidance, quoi. On utilise ce type de guidance avec des enfants qui ont de bonnes capacités de compréhension ou des enfants qui n'acceptent pas le contact physique. Hé, hey, on me touche pas on touche pas. La guidance gestuelle. On utilise un mouvement, un geste ou un signe qui va l'aider à réaliser le comportement attendu. Dans ce type de guidance, on utilise souvent le pointage. Ce qui va nous permettre de diriger son regard vers la réponse attendue ou vers l'objet à saisir. Par exemple, tu veux que ton chéri fasse la vaisselle Tu pointes directement l'évier. Comment niquer le système en deux étapes et demi <rire> Ou encore, si je veux que tu t'abonnes à la chaîne, je peux aussi te guider en pointant l'icône en bas à droite. Pour la guidance gestuelle, il faut d'abord s'assurer que la personne ait la compétence de suivre du regard le pointage ou encore qu'il puisse suivre notre regard. On utilise ce type de guidance plutôt avec des enfants qui n'acceptent pas le contact physique, des enfants qui présentent une bonne attention conjointe. Le modeling, c'est aussi ce que l'on peut appeler l'imitation, la démonstration ou le modelage. Quatre termes pour un même concept. On pouvait pas faire plus simple. Là, on effectue nous-mêmes le comportement et l'enfant le reproduit en l'imitant. En gros, on fait une démonstration de ce que l'on attend comme comportement. Pour ce type de guidance, il faut juste prévoir le matériel en double pour que l'élève puisse commencer à imiter le comportement pendant que l'on est en train de le faire. Par exemple, si tu veux apprendre à ta famille la compétence « ranger le salon », tu commences à ranger pour qu'il t'imite. Ouais, oh, non, ça ne marche pas forcément. Je... D'ailleurs, j'ai pas souvenir que ça avait déjà marché, ça. Mais tu auras compris l'idée. On utilise ce type de guidance avec des enfants qui ont une bonne capacité d'imitation motrice ou qui n'acceptent pas le contact physique. La guidance visuelle. Ici, on propose des repères visuels qui peuvent être présents dans l'environnement quotidien ou encore des supports visuels que l'on aura créés. Ça peut être par exemple un planning visuel avec le rituel du matin ou du coucher, des pictogrammes, etc. Ces repères vont aider pour de nouveaux apprentissages et vont faciliter le repérage. Pour le coup, il existe plein de formes d'aide visuelle. Ça peut être des photos, des mots, des dessins, des objets, des codes couleurs, une organisation de l'espace, etc. D'ailleurs... On en utilise nous-mêmes au quotidien, tous les jours. C'est le cas des bandes pour les passages piétons, des feux tricolores, des panneaux de circulation, ou même en cette période de Covid, les lignes au sol dans les magasins, tu sais, pour marquer des distances entre chaque client. Ça, c'est une guidance visuelle. Eh ouais, tu en as même une sous les yeux, actuellement. La petite icône pour t'abonner à la chaîne. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Non, je trouve pas que j'insiste particulièrement sur... Euh... L'idée de s'abonner, je... On utilise ce type de guidance plutôt avec des enfants qui ont de bonnes capacités visuelles ou encore qui n'acceptent pas le contact physique. Chaque guidance doit être choisie au préalable en fonction des besoins, mais doit aussi prendre en compte les particularités de fonctionnement de chaque personne. Il y a des guidances qui fonctionneront mieux avec certains qu'avec d'autres. Une fois que tu as déterminé le type d'aide que tu vas utiliser pour enseigner un nouveau comportement, tu vas hiérarchiser les aides, c'est-à-dire les classer selon la force ou l'intensité de la guidance. Et ça, ça te sera utile après pour anticiper sur l'estompage. Et oui, parce que... Guider, renforcer Ça donne quoi Bon, bah les guidances, c'est bien, c'est rassurant. Ça permet à l'enfant d'être en situation de réussite. Mais si tu guides en permanence, comment tu vas lui permettre de devenir autonome C'est pour ça que l'on va essayer d'estomper graduellement dès que possible. Avant même de commencer à guider, il est pas mal que tu aies déjà en tête comment tu vas estomper. Le but, c'est que l'enfant puisse émettre une réponse sans que le déclencheur, le SD soit notre guidance. Parce que nous ce qu'on veut, c'est que ce soit un SD naturel qui contrôle le comportement. Donc pour estomper, on va commencer par diminuer l'intensité et la force de la guidance. Dans l'idée, on va toujours essayer de passer vers une guidance la moins intrusive possible. Une fois que tu as saisi le concept, en pratique, voilà comment on peut faire. Premièrement, tu estompes tout en restant dans le même registre de guidance. Par exemple, pour une guidance physique où tu démarres main sur main, tu vas estomper ensuite en soutenant juste le poignet, puis l'avant-bras. Et enfin, tu feras juste une légère impulsion au niveau du coude pour lancer le mouvement. Mais tu peux aussi estomper en essayant de switcher sur une autre guidance moins intrusive. Par exemple, en passant d'une guidance physique à une guidance gestuelle, avec juste un pointage. La guidance gestuelle peut certes être très discrète, mais elle aussi doit être estompée. Par exemple, au lieu de pointer du doigt, tu pourras juste regarder l'item. S'il suit ton regard, ça pourra être suffisant. Mais ça aussi, tu l'estomperas pour au final ne plus avoir à le guider du tout. La guidance physique, c'est probablement la guidance la plus facile à estomper. Puis vient la guidance visuelle et enfin la guidance verbale. Troisièmement, le time delay, c'est un temps que tu laisses à l'enfant pour qu'il puisse avoir l'opportunité d'émettre le comportement sans ta guidance. Tu donnes la consigne et avant de le guider, tu lui laisses quelques secondes afin qu'il puisse essayer spontanément de produire la réponse. Tu augmenteras progressivement le nombre de secondes du time delay avant de proposer une guidance. Normalement, de façon générale, tu auras compris que dès que l'on peut estomper, on le sait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, un pourboire sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. On se retrouve très vite et en attendant, bonne route